יות מורגן, עלי ידע, נשמת עברה מורדך, איבן לאה, בת בתוך ישראל, יוחנן אומר בן אומר בלי אומר בן אומר Shmaya omer lismoch, attention ça c'est un verset, Avitalion omer shelo Il est le nom nachem nechleku, badavar, le nechleku. Yatsamenachem nichnas Shamaï, Shamaï omer shelo lismoch, il est le lismoch. Harishonim ayu nesim, fushnim lehem avot bet din. Bon, deux sujets dans notre Mishnah, un sujet de Halakha et un sujet de comprendre la première. C'était la première machloket qu'il y a eu dans le même Israël. Jusqu'à cette époque-là, il n'y avait aucune machloket, tout était étranger. Et depuis cette génération-là, les deux premiers, c'était Yosef Ben Yuzar et Yosef Ben Yuhanan. Ça a commencé la Mahloquette de Alakha, sans que ce soit tranché, avec des tendances comme ça et des tendances comme ça. La, le sujet d'abord de notre Mishnah, c'est, on a dit que il faut apporter des corbanotes à Yom Tov. Vous savez qu'à Yom Tov, on n'a pas le droit de, de, de, de, de, de prendre un, un animal dans les bras, on n'a pas le droit d'utiliser un animal. Ouais un grand problème pour ceux qui ont des chiens qui doivent les faire sortir, comment les attraper, euh, ou ceux qui ont des chiens à la maison aussi. C'est mon en général, tous les animaux. Et il y a, maintenant, il y a une autre, une takana on n'a pas le droit de se servir d'un animal de peur qu'on va se mettre à sortir dessus. Et notamment, lorsqu'on doit faire un corban de shlamim ou même de hola, la lacha requiert de faire la smicha, d'être. Ben Aaron Ben Toujours on vous a l'air de le mot que Vesamakh, et qu'il faut être sommaire les mains sur l'animal. Avant de faire, pour beaucoup de courbes de notes, on doit faire la smicha, lui appuyer les mains sur sa tête. Maintenant, quand lui mettre les mains sur la tête et appuyer fort, c'est pour exprimer que l'animal va partir en capara à ma place. Maintenant, lorsqu'on fait la smicha, il faut faire la smicha de manière, en appuyant fortement. Du coup, quand on l'a fait, on transgresse, on utilise un animal, si on va faire un combat pendant Yom Tov, on va se servir d'un animal pendant Yom Tov. Maintenant, l'animal, selon le cas, on va voir exactement qu qu aura, quel type d'animal on a le droit de faire la shrita pendant Yom Tov. Il aura, ce sera plus, plus expliqué dans la prochaine Mishnah. D'accord Mais quoi qu'il arrive sur Ombet comme on a le droit de faire des courbes au moins de Shlamim pendant Yom Tov. Là, on a un problème avec la smicha. Je te permets de faire la shrita. D'accord Parce que c'est la mitzvah, tu dois le faire, tu ne peux pas le faire avant. Pour la smicha, en fait, il y a une marque-loquette. Est-ce que lorsque tu dois faire la smicha d'un corban, tu dois le faire immédiatement, avant, tout de suite, juste avant le, de lui faire la shkita, ou bien tu peux faire la smicha depuis 24 heures avant Soit, enfin, Si concrètement, tu n'as pas le choix de pour faire la shriita, que tu as le droit de faire pendant Yom Tov, tu dois faire la smicha tout de suite, en théorie, tu auras le droit de faire la smicha. Seulement, on a une marque-loquette essentielle. Est-ce que ça fait partie des choses que tu dois faire depuis avant Yom Tov parce que tu peux faire la smicha avant Yom Tov, tu laisses l'animal après, puis tu laisses l'animal pendant Yom Tov, et puis arrive la fête, et tu feras la shrita pendant Yom Tov. Donc du coup, le, le fait que tu n'as que tu, plus besoin de faire la smicha pendant Yom Tov, tu peux le faire depuis avant. C'est la marque locale qu'on se retrouve à cinq générations des Zougotes. Ouais, si on regardez dans Mishnah Pirkei Avot, ça a commencé avec euh, Shimon Nasadi, Shariamichar et Dola, Dolar, un Tugno Si Socho, puis après ça commence commencé avec Yose ben Ozer et Yose ben Hanan. À chaque fois, on a deux. Toujours. Il y en a un qui est le Nasiado, l'autre qui est le Hafbeddin. Si je peux dire, c'est un peu comme si on a le, le Ravarashi et le Hafbeddin. Ravarashi, c'est lui qui dirige tout, sur tous les plans. C'est le Nasi, c'est le président, c'est lui qui dirige. Hafbeddin, lui, c'est lui qui s'occupe de la partie plus juridique. C'est un peu comme les Afdil et les comme on a la, la, le pouvoir comment dire, le, le gouvernement, je sais pas comment... Et l'autre, le pouvoir législatif qui va s'occuper de mettre c'est Les le, le, le deux domaines, d'accord. Il y a maintenant donc, le, le tribunal du grand sens et le gouvernement. C'est un qui dirige le, le côté technique. Le Nassi, il a plus de plus de poids pour les décisions. Là, on va se retrouver avec des marques locotes. Que systématiquement, il y en a un qui est le nasi et l'autre qui a la Védine. Un, il va dire qu'on a qu'il faut faire la smicha pendant Yom Tov et qui va dire non, tu fais pas pendant Yom Tov parce que tu, faire depuis la, tu pouvais faire depuis la veille. On a les Zougottes, ça commence avec Yossi Ben Yazar et Yossi Ben Yazar, première discussion. Après Yossi Ben Yazar, après Yodam Ben Tavai et Shimon Nidjadar. Et après regardez comment ça traverse avec Shima, Shmaya et Avtalion, que cette fois-ci c'est Shmaya qui va être le nazi qui va dire de faire la smicha, et Avtalion ben qui va dire de ne pas faire la smicha. Et c'est toute la Mishnah en fait, d'accord On peut la traduire ensemble. Yossi Ben Yazar, il a dit qu'il ne faut pas faire la smicha, tandis que Yossi Ben Yazar, il a dit qu'il faut faire la smiqa. Après, deuxième plan, deuxième génération, suite d'après. Yoshoven ben lismor, lismor. troisième génération. Shelo lismor, Shimon lismor. Après, Shmaya là ça s'inverse, parce qu'on a Shmaya qui va nous dire que lismor, le premier qui est le nazi, il va nous dire lismor, et Aftaline va dire que lismor, ok. Maintenant, c'est intéressant parce qu'à l'époque de Ilai le premier, le premier ami de Ilai qui est en fait son, son, comment dire, son parallèle ou. Il s'appelait Menachem, on ne le connaît pas tellement dans chasse, je ne me souviens pas qu'on qu a déjà vu son nom euh, rapporté dans une Mishnah. Mais la Mishnah nous dit Menachem, il n'a pas eu l'occasion de, de, de, de, de discuter sur ça avec Hillel, qu'après le pauvre, il a dû être appelé pour la Avodat Amelech il, il a dû devenir fonctionnaire de l'État. Vous allez me dire la chance, il est devenu Premier ministre, le pauvre. On ne se rappelle plus de lui, on n'a plus de Mishnah de lui, le pauvre. Et concrètement, donc Menachem il est parti, Yatsa Menachem, il est sorti Menachem, il est sorti pour travailler pour devenir un fonctionnaire du roi, en ministre, il n'était plus Tamitrachem, il n'était plus le, Tamitra, était plus le -Bedin. Et du coup, à la place, il un Shamay, et on a eu Shamaï qui est rentré à la place, et là, bien évidemment, ils ont repris la marloquette antique entre les deux que Shamay a dit Shelo ismok et il a dit l'ismoch. En général, à part le dernier cas, Arishonim ou Ushniim Ayu laem Bate Avot Toujours les premiers sont les présidents, le le Nassi, tandis que Ushni Mulahem, le second, il est Afbeddin, il est responsable du tribuna tribunal, c'est est le grand juge du tribunal. D'accord, ça marche pour tous, sauf pour Hillel et parce que Hillel c'était lui le nassi, tandis que Shamay c'était l'Afbeddin, c'est la seule exception à la règle. Mais tous, sinon le premier ils étaient Nasi, le deuxième il était Afbeddin, et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la comme tout, c'est